Hello les amis, je suis tellement pas inspiré de vous faire cette vidéo. Et en fait, je me fais un peu violence. D'habitude, je prends beaucoup plus de plaisir à faire un épisode de vlog. Mais je me suis dit que euh, ma responsabilité, ce n'était pas seulement euh, de vous parler des choses cool du business, de vous parler aussi des autres aspects. Parce que euh, je vais vous dire un truc. Un jour, j'ai découvert que euh, quelqu'un que je ne citerai pas, hein, euh, de très connu, qui a bien, qui a un gros business il euh, bah, y a des salariés de son entreprise qui ont porté plainte contre lui euh, au Prud'Homme. Je me suis dit, oh, pff, ouais, je savais que ce gars, il était un peu chelou. Bon, ça, c'était le côté euh, voilà, un peu immature qui s'est dit ça. Et je me suis dit, bah, je suis tellement reconnaissant qu'il ait partagé ça. Parce que quelquefois, on est dans notre monde, où on se dit, mais on est un gros loser, nous, on a des problèmes. On a... Voilà. Et là, aujourd'hui, bah, le pr problème que j'aimerais vous présenter, c'est euh, bah, une cliente qui ne paye plus. Et euh, j'aimerais vous offrir ce que moi j'ai reçu, qui est de vous libérer euh, émotionnellement sur euh, « je suis un loser, j'ai des problèmes, ça n'arrive qu'à moi ». Et en fait, cette vidéo-là, euh, ce que j'aimerais vous montrer, bah aussi, ça peut vous donner une idée de comment réagir. Donc là, on a une cliente qui n'a pas payé depuis euh, un moment. Donc, on relance par email, par WhatsApp. Un truc qu'on n'a pas fait, c'est appeler. Je ne me sens vraiment pas euh, appeler. Oui, salut, euh, comment tu vas Tu nous donnes de l'argent Je serais incapable de faire ça, je pense. Et en fait, euh, du coup, on va lui envoyer euh, cette lettre. Donc, euh, comme quoi elle nous doit de l'argent, euh, comme quoi on l'a contacté, préciser euh, pourquoi elle nous doit cet argent, quoi faire. Euh, voilà, et on va lui envoyer en, en lettre normale et puis si ça marche pas, on lui enverra une mise, une mise en demeure euh, dans quelques semaines comme on a fait avec Zoom, je sais pas si euh, vous avez vu euh, la dernière fois et euh, pourquoi c'est important pour moi de faire ça je vais vous raconter une autre histoire, dans ma vie personnelle on a eu un problème avec notre ancien proprio qui nous devait de l'argent <rire> et euh, qui nous a pas redonné et moi, moi je suis... C'est pas de l'honnêteté à ce point-là, c'est quoi? C'est ridicule, je suis en mode, ouais, mais non, j'aime pas contacter les gens. Et ma femme, elle était là en mode, bah non, on y va, écoute, c'est de l'argent durement gagné, il nous doit de l'argent, c'est juste justice. Et elle a envoyé un courrier, elle a contacté, et euh, bah, il l'a remboursé, pas totalement tout, mais euh, voilà. Et en fait, là, c'est ce que j'essaye de faire. Pour mon entreprise, parce qu'en fait il s'agit pas de moi, c'est pas juste Lingen demande de l'argent. D'ailleurs, ça pourrait être ça et ce serait très bien hein, puisque c'est juste justice. Mais c'est en tant que dirigeant d'entreprise, j'ai une entreprise en fait, et cette entreprise je dois prendre soin, j'ai une responsabilité. C'est pas Lingen, est-ce que tu as envie d'envoyer cette lettre ou pas? Bien sûr que j'ai pas envie, en plus, c'est quelqu'un que voilà, je euh, j'apprécie. Hein. Euh, je n'ai pas envie d'envoyer cette lettre, mais c'est ma responsabilité de le faire. Et j'ai envie de vous dire un truc aussi, c'est une histoire de respect envers soi-même, envers son entreprise. C'est une histoire de justice. C'est des valeurs qui me tiennent vraiment à cœur. Au fond, c'est une histoire d'amour pour soi. Est-ce que ma peur de déranger, d'être critiqué, parce que quand j'en vois ça, pff, quoi, je sais pas, même là, vous avez peut-être commenté, et dit, quoi, je sais pas et, et c'est hyper désagréable pour moi je suis, par contre je suis hyper aligné dans le sens où je sais que c'est la bonne chose à faire mais c'est hyper désagréable mais est-ce que je m'aime plus que le sentiment désagréable que ça représente d'envoyer ça et la réponse est oui et je dois le faire, c'est ma responsabilité et voilà j'espère que ça vous aide en tant qu'entrepreneur qu à adopter notre posture, à parfois faire des choses qui sont désagréables et qui sortent de votre quotidien parce que c'est la Juste chose à faire. Euh, je sais pas. Si vous voulez commenter, allez-y. Euh, mais voilà. Je vous dis à très bientôt pour peut-être un vlog un peu plus inspirant et sympatoche. Ciao, ciao